les salutations aux saudações hola bonjour bonjour bonjour bon dia bonjour bonjour bonjour bonjour boa tarde Bon après-midi. Bon après-midi. Bon après-midi. Oi. Salut. Salut. Salut. Boa noite. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Boa noite. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Como você está? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Como, Como você está? Comment vas-tu? Comment vas-tu? Comment vas-tu? Comment vas-tu? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? O que você está fazendo? Que fais-tu? Que fais-tu? Que fais-tu? Muito bem. Obrigado. Très bien. Merci. Très bien. Merci. Très bien. Merci. Estou bien. Obrigado. Je vais bien. Merci. Je vais bien. Merci. Je vais bien. Merci. Est-ce bien? Obrigado. Je suis très bien, merci. Je suis très bien. Merci. Je suis très bien, merci. Bien. Et vous? Bien. Et trois? Bien. Et trois? Bien. Et toi Plaisir, inconnu Ravi de vous rencontrer. Ravi de vous rencontrer. Ravi de vous rencontrer. Eu tambien. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Plaisir, inconhecido Ravi de vous rencontrer aussi. Ravi de vous rencontrer aussi. Ravi de vous rencontrer aussi. Da mesma forma. De même, pareillement. De même, pareillement. De même, Estou feliz Je suis content de te voir. Je suis content de te voir. Je suis content de te voir. Quel plaisir de vous voir. Quel plaisir de vous voir. Quel plaisir de vous voir. É un plaisir vélo, Ça me fait plaisir de vous revoir. Ça me fait plaisir de vous revoir. Ça me fait plaisir de vous revoir. Muito plaisir Enchanté de faire votre connaissance. Enchanté de faire votre connaissance. Enchanté de faire votre connaissance. Ok, Otra Ateaki. Qu'est-ce qui vous amène ici? Qu'est-ce qui vous amène ici? Qu'est-ce qui vous amène ici? Aïe, ça. Te voilà. Te voilà. Te voilà. Ok, à ah, nouveau. Quoi de neuf? Quoi de neuf? Quoi de neuf? Oh, ouais, qu'est-ce que c'est Oui, qui voilà. Regarde, qui voilà. Regarde, qui voilà. Et où t'aimes qui il faut que j'y aille. Il faut que j'aille. Il faut que j'y aille. Fiquei muito feliz conhecê-lo. J'étais très heureux de faire votre connaissance. J'étais très heureux de faire votre connaissance. J'étais très heureux de faire votre connaissance. Foi ottimo novamente. Ça me fait plaisir de vous revoir. Ça m'a fait Plaisir de vous revoir. Ça m'a fait plaisir de vous revoir. plaisir envelo velo novamente depois de todo esse tempo. Ravi de t'avoir revu après tout ce temps. Ravi de t'avoir revu après tout ce temps. Ravi de t'avoir revu après tout ce temps. contact. On reste en contact. On reste en contact. On reste en contact. Mi mantegna informado. Tiens-moi au courant. Tiens-moi courant tiens moi au courant à te ma stage à bientôt à bientôt à bientôt à te ma stage à tout à l'heure à tout à l'heure à tout à l'heure. A À demain. À demain. À demain. À demain. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au esta estanoïti. À ce soir. À ce soir. À ce soir. Vémonos du matin. À demain matin. À demain matin. À demain matin. até você novamente em algum momento a ah, um a ah, um séjour. Há ah, um sejur. espero que nos encontremos novamente j'espère que nous nous reverrons j'espère que nous nous reverrons J'espère que nous nous reverrons.